Écoute le monde, les petites crevettes, j'espère que vous avez bien suivi Vous allez voir l'incroyable, le magnifique meilleur deck E de la méta. Bah oui, parce que c'est un top E euh, méta, vous voyez. Euh, ça, en fait, c'était une blague que je voulais faire, mais je crois que c'est raté. Ah oui, il les... <rire> y avait le i derrière. <rire> Top E, méta. <rire> voilà, Là, comme ça, c'est très très drôle. Alors, euh, nous sommes sur une version de Otsuna et euh, repris par Nohans Gamer. Euh, si je dis pas de bêtises, Otsuna ne jouait pas les œufs e et euh, Nohans Gamer a rajouté les œufs. E. Cette liste-là, c'est un des meilleurs decks de la méta. C'est puissant, c'est efficace, c'est stable. Il y a un second souffle, il y a un troisième souffle, il y a du comeback. C'est très technique, c'est beaucoup plus technique qu'on le pense. Bref, c'est une merveille. Euh, donc voilà, dans la méta. Euh, Méta post mini set franchement c'est un super deck donc euh, qui coûte pas très cher donc vraiment je vous invite à l'essayer je vous invite à regarder la vidéo parce que voilà il y a pas mal de petits tips que je, que je donne voilà j'espère que vous allez l'apprécier je vous souhaite un délicieux délicieux visionnage et c'est parti contre un droïde droïde c'est plutôt rampe c'est plutôt euh, plutôt lent de manière générale il faut euh, alors le matchup est plutôt bon parce qu'en plus on est board centric, euh, je vais pas garder paysan parce qu'il a juste à faire pièce pouvoir et il nous défonce l'éleveuse c'est une carte que je vais toujours garder avec la pièce je vais pas souvent la garder sans la pièce, mais contre druide, il n'a pas forcément de façon d'aller chercher l'éleveuse, donc c'est souvent un, un play gagnant, tout simplement un winning play. Euh, l'éleveuse, évidemment, la plupart des matchs, on va plutôt essayer d'avoir un T2, donc de garder ramasse Cadavre et de faire un Mulligan, on va dire agressif, pour euh, optimiser la chance d'avoir un T2, mais je pense vraiment qu'éleveuse contre Druid, ça fait gagner. Surtout la combinaison éleveuse into euh, garde des Saints, euh, forcément, qui est facilement contrable, sans la pièce, contre beaucoup de decks, mais contre druide alors c'est ça assez... ah non remarquez euh, ça c'est chiantos mais c'est pas grave je vais le trade tout de suite comme ça ça évite de parce que là normalement il va pas faire grand chose t2 ou alors il fait pièce croissance c'est le meilleur play qu'il puisse faire et nous on va tranquillement enchaîner sur l'aile vous allez dire ça peut être un agro mais non ça a été généré par euh, preuve donc euh, pour le moment on n'a pas trop d'infos la charpentière qui donne nourrit le fait qu'il pièce ça veut dire que c'est un agro le fait qu'il pièce, ça veut dire que c'est un aggro. Euh, bah écoutez, on va quand même faire l'éleveuse parce que c'est 2-5. Alors, bon pour le coup, dans ce match-up là, euh, le match-up contre Druid aggro, bah, elle est bien si on la pièce. Mais sinon, elle est facilement tradable. Mais ça l'oblige à trader. Ce qui est quand même faisable. C'est pas évident même c'est délicat. Et quoi Je fais ça. Ça. Ça. On va chercher ça. L'idée c'est juste de proposer, euh, de faire acte de présence. On aura Vizir qui peut carry. Vizir peut nous donner des choses assez dingues. Et puis, euh, puis voilà, c'est une bataille de board. Pour le moment il l'a gagné. Ça ne veut pas dire qu'il va tout le temps la gagner, enfin tous les tours il va la gagner, à un moment je vais peut-être arriver à revenir. Si je ne reviens pas, bah, je vais perdre et si j'arrive à revenir, bah, ça va redistribuer les cartes. Bon. Ça c'est pas mal. Je pense que ça va quand même ça et il y a vraiment des choses qui peuvent faire gagner. Je pensais pas ça. Peut-être ça. Bon, faut aller chercher ces deux. Sombre transformation. Trade, trade, sombre. Je vais chercher la 1-4. Anéantissement, là-dessus. Trade là, trade là. Drain c'est nul. Bah, c'est pas nul mais... Non c'est pas nul mais c'est trop lent. C'est pas évident là. Peut-être anéantissement. Voilà 1-4. En fait si je bloque ça draw, Le problème c'est que je peux pas aller chercher ça. Ou alors faudrait tuer ça, tuer ça. Ça, tuer ça, tuer ça. Il peut quand même piocher. Je pense que c'est ça quand même. faire ça je crois. Va ouais, trade là. Bon il a quand même la draw. Il a quand même la pioche mais la 4-4 elle peut aller chercher ça. Ouais c'était c'était com complexe parce que là on était derrière dans le dans le play mais malheureusement c'était le seul truc qu'on pouvait faire. Ah ouais, ça c'est relou hein. Là il a le trade. Bon, on a un deuxième quartier, enfin on a un quartier plutôt, pour aller chercher le toquet. Bon, institutrice, je pense qu'on va plutôt institutrice. Ok, c'est rigolo. Je pense qu'anéantissement me paraît quand même un peu mieux. Bon. On essaye de reprendre le board, on est derrière, on se bataille, on se bataille, on se bataille L'avantage c'est qu'il y a des cartes comme le seigneur Gargamel qui fait instantanément win Encore faut-il l'avoir Mais le seigneur Gargamel nous ferait instant win Mais à condition de bien tenir dans un premier temps, vous voyez Ouais ça, ça pue hein. Ouais ça, ça pue grave hein. Ça, ça pue grave Surtout qu'il fait des trades Il a raison hein Bon, ça, c'est pas mal. Chancroc, c'est cool, hein. Je sais pas si ça va faire gagner, mais c'est incroyable, Chancroc. Ouais, je crois que c'est incroyable. Peut-être un 3, mais ça fait pas grand-chose. Enfin, L'idée, c'est vraiment de commencer à détruire ses créas. Ouais, on veut à la fois tenir, et en même temps, quand même petit à petit, détruire ses créas. Euh, va falloir sacrément bien piocher au prochain tour, va falloir qu'il se pioche sacrément mal. Sa sortie elle est parfaite, mais nous notre gameplay il est très bon. <rire> Je sais pas si ça va suffire, mais j'espère que ça va suffire mais c'est compliqué. Hein. Notre deck est meilleur sur le... enfin, en termes de puissance brute, après euh... C'est pas 100% quoi Je pense qu'on a 60-40 Quelque chose comme ça Donc on a les mêmes decks Mais juste notre, notre... Nous on est un top 5 méta Et lui il est peut-être un top 15 Quelque chose comme cela Bon Sur Gargamel on a gagné Allez La d'une vie Là on est vraiment sur la d'une vie Ah zut Bon Je pense que c'est pas la d'une vie Ça que ça change la donne. Ça fait avancer dans le pack. Ça fait pas gagner, mais ça fait avancer dans le pack. Bon, on est à 21. On essaye de tenir comme on peut. Prochain tour, on a ça. On a euh, les gardes saints qui peuvent être cool. On a le seigneur Gargamel qui fait la win. Qui fait la win. On y croit. <rire> On a, elle est incroyable cette game en vrai. Si je la gagne c'est la game d'une vie. Mais hein. si je la perds euh, bah, c'est zut mais bon. Je pense qu'il ne peut pas faire une sortie euh, plus forte que ce qu'il a fait. Oh ah zut mais c'est le quatrième qui joue là. Je commence à entrevoir un semi-espoir. Bon je suis à 1. Hein. Et... Ouais non je suis à 1 quand même. Hein, mais je peux peut-être gagner. Vu que j'ai des tonnes, t'as encore là-dessous. Hein. Ah, ça va être chaud. Même si je fais ça, hein. C'est techniquement sûrement le play Ah je pense que le mal est fait Ouais Techniquement il a pas l'état à -board. Ouais racine, gg Bon sacré game en tout cas, sacré première game euh, elle était compliquée. Hein. Il fallait le Seigneur dans le bon timing. On était derrière évidemment. Euh, je pense que c'est le genre de match où si t'as une petite frappe, euh, bon, la frappe on va pas la garder en main de départ évidemment, mais si jamais tu la, je sais pas, tu, tu la sois pas en main de départ, mais tu la trouves, ou alors tu la vires et tu la retrouves. Euh, je pense que c'est ça qui fait comme contre Zo, hein, finalement. Démoniste Zo et euh, et euh, druide Agro. Pour moi, c'est. Et ce deck-là, c'est vraiment les trois mêmes decks. C'est des decks board-centric, agressifs. Il n'y a pas vraiment de reach à distance, mais voilà, t'as une prise de board. Et dans les trois, bah, je pense que le meilleur, c'est évidemment le, le DK euh, Rune Impie. Je pense que Zo est meilleur que Druid. Mais bon, après, euh, voilà, c'est encore une fois, est, on n'est jamais dans du 100%. Évidemment, en plus, on est à peu près les mêmes decks. Donc, euh, alors, Paysan, c'est très fort contre Chaman. Euh, ça c'est quand même pas mal comme main, c'est très agressif. Je pense qu'on a besoin d'être agressif dans le match parce que vu que ça peut être un deck combo, il peut mettre en place une une, une grosse créature rapidement. La meilleure façon de de bloquer ça c'est de le tuer vite. Bon, On a une main euh, très très vénère, faut pas qu'il ait les piranhas sinon c'est un peu chiant. C'est plus que chiant même si la piranhas. Oh là ça vient de la droite ça. Ça vient pas de la droite mais c'est chiant quand même. Bon, au moins on a fait une pioche. Bon. Euh... Écoutez, ça me plaît de faire ça. En fait, s'il joue ses Piranhas, il peut pas jouer le Gnoll. Il peut jouer le gnoll. Ok, bon, faut pas qu'il ait la carte qui évolve. Euh, qui Sinon, c'est pas de peau. Oh waouh! Bon, ça, ça va, c'est gérable. C'est gros, mais c'est gérable. Bon, il va falloir 100 000 tours. Et c'est gérable. Ouais, il va falloir aller le chercher. Hein. Il, faut, il faut aller le tuer, ce boss de raid. Il faut tout envoyer dedans. Vent bon, glacial. Comme ça, on le met à portée de frappe. Frappe pestiférée. Oh, relou. Ah, ça, c'est pas trop mal. Bah, bah, au moins, c'est jouable, quoi. Parce que ça, c'était un peu pas jouable. Et Bouffon, ça, ça, je peux le curver au prochain tour. Bon. Là, c'est bien parce qu'on voit vraiment les ressorts du deck, quoi. Quand l'adversaire fait une sortie de Jésus, on voit comment on peut essayer de comeback. Bon, c'est pas évident, hein. Mais... La frappe est cool, hein. Bon, bah écoutez, euh, on a repris le board, euh, non sans peine, on a un bouffon au prochain tour, il faut le Gargamel dans ce match aussi, Un hein, Gargamel c'est instant win. Enfin dans tous les matchs, en vrai, euh, soit on arrive à prendre le board, c'est à dire sortie moyenne de l'adversaire ou très bon match-up. une bonne sortie de notre part c'est instant win. Et après bah, les, très bonnes, les très bonnes sorties de l'adversaire et sortie, on va dire classique de la nôtre, enfin chez nous... Bah forcément, ça fait ça fait match. Ah, pas de peau, Jean-Bernard. Jean bon, il peut quand même aller chercher ça. Hein. Il récupérera une pièce. Une... Ah non, c'est moi qui en obtiens deux. <rire> je peux Gargamel maintenant. Oh mon dieu, je suis Jésus. Je le fais. Hein. Oh, c'est honteux. C'est honteux ce que je fais. Ah, c'est honteux ce que je fais. Bah, je trade là. Hein. Et derrière, il prend une puissance sépulcrale. Oh mon dieu! Ouh. Comme quoi, il faut toujours se battre. Vous voyez, la game d'avant, bon, on avait peu de chance de la gagner. Mais on se battait, on se battait. Et puis voilà, un petit seigneur et c'est la win, quoi. Donc, euh, toujours important de se battre parce qu'on a cette carte-là. C'est vrai que si t'as pas cette carte-là, t'es pas très bien, quoi. Tu te dis. Euh... Tu te dis, quoi. De toute façon, tu te dis dans tous les cas. On a Letter. On a huit. Ouais l'idée de ce deck c'est que l'espoir avec le gargamel fait que tu vas vraiment essayer de t'accrocher au maximum quand t'es derrière évidemment normalement tu es quand même censé être devant et puis euh, voilà le win rate du deck il parle pour lui euh, le fait qu'il soit euh, top méta euh, sur la plupart des sites ça parle pour lui mais c'est vrai que euh, voilà on est dans une méta qui est vraiment bien équilibrée donc il n'y a pas il euh, n'y a pas de bah, déjà il n'y a pas les mêmes decks et en général justement souvent quand on croise euh, sur 10 matchs différents on croise 10 decks différents dans les 10, souvent, on va croiser 3 ou 4 euh, poubelles, si je puis dire. Bah là, il n'y a pas de poubelle dans la méta. Enfin, Après, voilà, il peut toujours y avoir des joueurs qui vont créer leur propre deck qui finalement, euh, quand je dis poubelle, euh, c'est au, au, au plan du winrate, hein, sur le plan du winrate, évidemment. Si demain, euh, vous créez un deck, ça va être une poubelle, en général. Mais ça ne veut pas dire que ce sera, sera un mauvais deck sur le plan du winrate. Après, ça peut être un deck hyper tricky, hyper euh, technique, vous voyez. Il n'y a pas de... Je m'enfonce un peu, là, mais... <rire> Vous voyez ce que je veux dire Faut dire les termes, comme on dit dans le milieu. Alors, on va garder le ramasse cadavre. Et puis, euh, puis c'est marre, je crois. On va virer le reste. Quand je dis vous, euh, je dis moi également. Hein, demain, si je dois créer un deck, dans un premier temps, ce sera une poubelle. Alors après, on, va tra on travaille le deck, machin et tout. Ça prend du temps, mais... En général, il y, y a le fameux cercle vicieux et cercle euh, vertueux sur Hearthstone. Dans le sens où... Plus... En fait, plus un deck est populaire, plus il est joué, plus il est joué, plus il s'optimise. Et à l'inverse, un deck pas populaire, il va mettre du temps à s'optimiser beaucoup plus longtemps. Même si sur le papier, il peut être hyper fort, mais c'est souvent une histoire de popularité. Parce que pour qu'un deck s'optimise, c'est pas juste un joueur qui arrive à faire que le deck va s'optimiser. Euh, je pense qu'il faut faire éleveuse, même si en termes de curve, ça marche pas. Vous Voyez en termes de curve, là derrière on a 3 mana et on va sûrement jouer qu'un T2, mais Elveuse tout de suite c'est vraiment vraiment trop fort. Sachant qu'on peut aussi piocher des t Je pense qu'il peut pas la contrer à part la silence. Ouais, et là on a une sortie qui est dévastateur. Alors voilà, il y a le fameux silence dans son deck qui peut nous poser problème, mais vous voyez là sur T3 c'est compliqué maintenant pour lui de comeback. On a la puissance sépulcrale, on a l'institutrice qu'on peut continuer à enchaîner. Ah, mais c'est cette version-là! C'est tranquille. C'est tranquille ou ça? On va bourrer, mais on a l'état au prochain tour contre Ok. Bon ça, ça déteste jouer contre les agro, ça aime jouer contre les mids, ça aime jouer contre les contrôles, les ultra contrôles, les combos, mais... C'est pas grave du tout. <rire> non, no joke. Est-ce hein. que j'avais létal j'ai pas compté, mais j'avais 6 avec ça. Et avec ça, j'avais 3. Non, ça marchait pas, ça faisait genre 9 de plus. Donc il était à 1. Ça et ça. Bon, j'ai le gargamwell, j'ai tout là. Mais voilà! Accrochez-vous avec ce deck parce que vous avez cette carte qui peut quand vous êtes derrière Et après l'adversaire il est pas aussi, euh, il est pas obligé de continuer à enchaîner, enchaîner, enchaîner Un bon druide quand il commence à piocher c'est chiant mais... Mais euh, je sais pas ce que j'allais dire, mais voilà ça, ça je trouve que ça c'est quand même assez cool de vraiment... Bon c'est la clé Understone, hein, de hein, toute façon c'est le fameux winning play, c'est quand on est mal, mettre en place des winning plays, c'est-à-dire des, des, des, des plans de jeu. Où... Alors c'est assez intéressant parce qu'en général, le winning play, c'est vraiment le play un peu risqué qui va jouer sur les draws. Bon, là, c'est ça aussi, c'est tu vas jouer sur ta draw Gargamoel. Mais tu dois tenir. Et en fait, le winning play, en général, c'est pas tenir, c'est mettre en place un setup. Là, c'est une sorte de setup, mais... C'est vraiment l'idée de tenir, typiquement contre le druide. Alors, je reviens sur cette game-là. Je sais que c'est peut-être un peu saoulant pour vous de revenir sur la première game contre le druide. Mais pour moi, elle est vraiment révélateur de, de ce que peut être le deck. Et vous voyez, j'ai juste essayé de me défendre, de me défendre. Soit le fameux Gargamel, et j'arrêterai après d'en parler. Soit, à un moment, il a un tour un peu plus vide. Et sur ce tour, on peut reconstruire. Mais c'est franchement une game qu'on aurait pu gagner 10-15% du temps, peut-être 20% du temps. Alors que sur le papier, vu sa sortie et tout... Ah, normalement, c'est signé et puis es, c'est une défaite, quoi. 100%. Mais non. En fait, c'était une défaite, mais qui C'était certes une défaite, mais c'était une game qui est... Sur le plan théorique, qui était hyper intéressante, je trouve. Même si, bon, les victoires, c'est toujours plus agréable, mais... Euh, alors là, c'est pas évident. En fait, ça, c'est pas mal. Mais le problème, c'est que si c'est un DK.. Euh, rune de givre, il peut tuer mes créa, Il peut prendre le board. Je pense que l'idée c'est quand même d'avoir un T1. Le T1 est quand même important. Et si c'est un des cas rune impie, comme nous, bah faire rien T1 et T2, T3, c'est souvent perdu quoi. On va trade hein, au maximum ses créa. C'est cool hein, dans le match. Et on peut pas garder. Parce que si c'est rune 200. Euh, voilà. Ou autre. Ok, cool. cul cul, cul. Méchamment cul. On va faire ça. Et puis. Euh, normalement, c'est compliqué pour lui de gérer une 2-5. Après, il a, la, il a le quartier. Pièce T1. Non, ça marcherait pas. Ramasse cadavre. Oh, ça reste cool hein. On va faire l'institutrice ici juste. Avancer ah bon, c'est quand même pas mal mais... Ça met 4 dégâts à une créa. Et ça, ça transforme en 4-5. Je pense que c'est mieux de mettre 4 dégâts à une créa. Là on a déjà devant, on a déjà pris le board. Là on est le on est le druide de la game 1 et lui il est le il est nous. <rire> je vais vraiment vous saouler avec cette game jusqu'à la fin, <rire> promis que non. Ok. <rire> non vraiment j'arrête. Alors, ah bah, je pense qu'on va faire ce play. Ouais là on va vraiment profiter de l'éleveuse, on va mettre du board. Alors il faut gagner vite aussi, hein. pourquoi Gargamoel, voilà. Je reviendrai pas sur la... <rire> sur la première game, mais Gargamoel peut faire la win quoi. Donc euh, il faut vraiment. Oh waouh, c'est coquin ça. Bon. Il le joue dans son deck. mal hein. bon ça veut dire qu'il joue pas à Garga ça veut dire qu'il joue pas à Garga on est mal hein. en vrai euh, cette explosion morbide elle est infâme hein. je pense qu'on est très mal là dommage on avait gagné mais ouais, on avait vraiment win hein. c'est frustrant bonjour si je joue pas beaucoup de créa on a deux cartes mortes en main oh lolo Quoi, j'attends un tour? Je prends 6 pas... j'ai pas le droit de faire ça. Faut faire ça, juste, hein Et puis on essaye de, de, de voler cette partie de jeu vidéo. Hein. Franchement, on peut peut-être la voler, mais. Attends, mais. Je pensais que c'était un verre. Oh, il s'est bien caché, le coquin. Je pensais que c'était un verre. Bah, en fait, ça, c'est quand même rare. Enfin, ça peut être joué dans les autres, vous allez me dire. Mais je pensais que c'était. J'étais sûr que c'était un verre. Bah, écoutez, euh, le match-up sur le papier, il est pas bon. Après, on va se battre comme des, des chiffonniers, hein. Pas personne. Pas même. même pas. Ouais j'étais sûr que c'était un vert. Bon. Euh, Gargamoel peut être pas mal mais c'est même pas sûr que ça fasse... Bon là le match-up il est catastrophique. Hein. Euh, encore guerrier contrôle ça va. Mais euh, parce que en termes de points de vie c'est ok. Mais le décar rouge pff, il a trop de heal il a trop de, de points de vie. Frappe de la Moirte Vizir Vizir, Vizir euh, ouais il y a le bouffon qui peut être pas mal Après il y a des combinaisons mais ouais trop relou Toucher de glace, c'est pas mal ça Ouais là il faut le seigneur maintenant Seigneur maintenant ça peut être win hein. Pisant. mais Pisant, c'est horrible, c'est pas une carte jouée C'est pas une carte de jeu vidéo Pisant. Oh non, je Oh non, mais là, vous voyez, c'est horrible d'avoir les deux puissances. Allez. Bouffon ou Seigneur Ouais, plutôt Seigneur, maintenant. Hasta luego. Ouais, sur Seigneur, c'est GG. Enfin, après, il peut avoir des AWO, mais c'est compliqué. Surtout qu'il a pas beaucoup de cadavres, donc là, il est quand même bien emmerdé. Ouais, le Seigneur, c'est la win. Ça, c'est pas du tout un Seigneur. Je connais, hein. Je connais les cartes, ça, c'est pas un Seigneur. Bah, enfin, c'est un... Seigneur des cadavres, mais c'est pas bon. Ah, Le bouffon aussi aurait été bien. Le vizir, vizir, c'est pas mal. Ça peut donner des trucs vraiment, vraiment, vraiment fat. Hein. Ah bah tu vas rien choper, mon grand. Des os. Des os, pas des os. Allez, il est, il est là. Bim. Je le fais pour 1. C'est pas le choix, hein. Bon, c'est des 3-5. Hein. Le problème, c'est qu'on lui laisse un Bran. En vrai, Je j'abandonne pas parce que le, le seigneur me fait. Je pense vraiment que le seigneur me fait encore la win. Après, il peut avoir des AoE. Mais bon. Là, ça sert à rien de concede. De toute façon, il nous tue pas. Et si on a seigneur, on rase le board. Donc, euh... bon, là, par contre, c'est le dernier tour hein, pour l'avoir. Bon, on a bien creusé quand même. Hein. Il a juste pas été dans le top. Ah non, mais on est mort avec ça. Bye bad Bon, rien à dire. On n'a pas eu notre seigneur, il était dans le, dans le bottom 15, et le, le match-up pour le coup est, est pas bon. Si on a bien un mauvais match-up dans la méta, c'est ça. On va être fort contre les agros, parce qu'on est plus solide sur le départ, grâce à l'œuf évidemment, hein, l'œuf qui, qui carry. On, a, euh, on est meilleur contre les mids, on est très fort contre les combos parce qu'on a beaucoup d'agressions. On est fort contre les contrôles, les contrôles lents, mais les trucs comme ça, AOE. En fait, les contrôles lents ça va. Les contrôles AOE avec que des AOE, c'est trop chiant. Là, il a vraiment gagné sur, ce, sur son tour AOE, pour le coup. On va quand même pas le garder en main de départ, même si à chaque fois on le recherche. Euh, on va garder la frappe péciférée contre un DK. C'est très très importante pour justement permettre. Alors, normalement, les DK rouges, il y en a beaucoup moins que les autres. Hein. Ça doit être 90-10. À peu près, quelque chose comme cela. Il doit y avoir 90% de. de vert et. Euh... Sachant qu'il y a des verts rouges aussi, c'est pour ça que j'ai vu, des... vu des verts rouges ce matin. Mais il y a des verts, des verts rouges et des, euh, et des bleus et peut-être 10% de rouge. Bon là c'est un vert. faut détruire ses œufs, non Dans ça. Je pense qu'il faut détruire les œufs. C'est comme ça qu'on va générer de la value. Parce que là on a un trade là-dessus. On a une main qui est à peu près intéressante. L'avantage c'est qu'on a la, la frappe pestiférée. Je vais essayer de la garder pour aller chercher le... Soit pour aller chercher un 2-5. Soit pour aller chercher le belliciste. C'est vraiment des cartes qui vont, qui vont être game breaker et qui vont pouvoir snowball. Et si jamais je les tue pas, j'ai perdu. Ah oh, c'est un bleu. Attends, mais c'est un bleu avec l'œuf un bleu avec l'œuf, ok intéressant. Ça on peut le trade mais je vais pas le faire. un bleu, mais je vais juste faire ça je crois. Bon écoutez. On est pas mal quand même hein. Bon, le match-up est plutôt bon pour nous. Hein. Il aime pas trop trop se faire agresser même s'il a quand même du répondant mais. Ouais, ça par exemple, c'est des plaies tellement lents, boum. Euh, institutrice ou garde Plutôt institutrice, comme ça, prochain tour, on peut faire garde plus quelque chose de bien. Enfin, juste transfert mortuaire qui est très fort dans le match. Alors, faut faire attention parce qu'il a aussi du gel, mais bon, s'il nous agresse pas avec les créas, il n'arrivera pas à nous tuer juste avec du gel. Pas enfin, du gel, le, le sort à 7 Là, on aurait pu avoir le, le sort qui donne plus un plus un à tout, c'est pour ça que ça aurait été bien. Bon ça reste cool hein. je pense qu'on va juste bourriner A priori... Je pense que la game est finie. Enfin, lui il a pas d'AOE comme l'autre. cet AOE là qui est sorti de nulle part Il a bien camouflé ses cartes rouges, parce que parfois il y a un ématurge qui tombe et là tu dis bon bah ok évidemment. Mais j'avoue que j'étais vraiment... Je... Ouais, je suis resté vraiment sur le, sur le vert quoi. Bon, ça n'aurait rien changé dans mon gameplay, mais... Ouais. C'est ça aussi, le deck, voilà. C'est des sorties comme ça. Alors, c'est pas tout le temps, mais c'est une game sur 5, une game sur 6, ou c'est... Peut-être même... Ouais, facile, une game sur 5, voire une game sur 4. Hein. Où les matchups sont bons et on fait une sortie qui est... Euh... Pas la sortie du siècle, mais juste qui est suffisamment forte pour faire concede quoi. Donc là, il a fait vraiment pas mal de top 10 légendes. Et à l'heure actuelle, il est énormément joué dans, par les top joueurs. Alors après, voilà, euh, on est sur une méta qui est extrêmement riche. Donc euh, il est joué par les top joueurs, mais il y en a 5-10 autres qui sont joués par les top joueurs. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. C'est que tous les match-ups sont différents. Et il y a beaucoup de bleus également. Donc euh, ce qui fait que c'est compliqué pour les adversaires de se dire est-ce que ça va être un deck full board centrique ou alors un deck un peu bursty parce que le, mat le match-up est différent et évidemment le, le mulligan va être différent. Joue contre un deck A, euh, tu te dis est-ce qu'il va me burster Par les créas ou par les sorts Bon en général il y a quand même des créatures dans les deux mais... Bah, j'aime bien ça en fait j'ai un T1 et j'ai ça derrière qui va proc des créas. et ça peut me permettre d'aller trade ces petits trucs genre un paysan une connerie au pire j'aurais j'ai ça mais voilà bon ça c'est très très c'est très énervé ce qu'il a fait non on est bien on fait juste ça bon on a le champ croc. il nous donne l'info évidemment après ça peut être un tricolore hein. Il est presque rentré dans notre piège, c'est un peu bizarre Ouais bah écoutez là on est extrêmement bien, franchement on est avec double frappe en main, on va les garder Là je pense c'est un peu le genre de play où il va faire la de 5 et il va juste se dire si elle passe j'ai gagné, sinon je, je concede presque. Et il va concede parce que j'ai double frappe. Non, il va pas faire ça. que je joue les deux hein. en vrai c'est un deck comme nous et on sait qu'un deck comme nous quand il y a un board comme ça c'est fini quand on a trop de retard comme ça là il a facile deux tours de retard hein. enfin un tour et demi au moins donc plus d'un tour quoi donc euh... là il peut essayer de se battre mais en fait il a raison de se battre parce que c'est le genre de spot où si je trade de trop bah en fait il peut comeback avec Gargamoel donc c'est pour ça que là l'idée c'est d'arriver à trade mais en même temps il faut quand même un petit peu bourrer, voyez. Oui. Ouais plutôt ça hein. Bah ça nous permet d'avoir du burst et peut-être d'aller plus vite. Waouh ça c'est juste dingo. Ça met 8 hein, en 2 tours. Hein. On va value. Ah non, remarque, on va aussi on va value. Ouais, franchement, au prochain tour, je vais faire ça, je vais essayer de tuer vite. Il y a 0% de chance qu'il revienne, euh, qu revienne sans le Gargamwell. Et on va juste essayer de le tuer avant le T8. Ah, il faut un petit peu trade quand même, mais... Oh Astalor. Ouais c'est lent, Astalor. Je hein. le vais même faire le pouvoir, ça fait plus de dégâts. Comme ça je fais un maintenant, je refais un d'après. Quoique ça, ça, ça changeait rien, mais là autant rentrer autant les dégâts. Voilà, toujours essayer de cibler les cartes qui peuvent nous poser problème et en fonction d'ajuster un gameplay. Le gameplay de base, il est très simple. C'est prendre le contrôle du board. Si on doit trade, on fait des trades. Si on est fort en arène, on arrivera à faire des bons trades. Si on n'a jamais fait d'arène, on va avoir du mal à faire les bons trades et on va avoir du mal avec ce genre de deck. Et ça ne veut pas dire que c'est gravé dans le marbre. Hein. On peut évidemment progresser, mais le mieux, c'est vraiment faire de l'arène. Si vous voulez progresser avec ce genre de deck, il vaut mieux faire de l'arène que limite jouer ce genre de deck. Parce que l'art du trade, bah ça ça, ça, ça, ça, ça prend, mais ça s'apprend ça beaucoup plus rapidement en, en faisant de l'arène. Ouais, bon. Sans surprise, hein. Clairement, il y a beaucoup de matchs comme ça où, où sans surprise on arrive à prendre le board. Et puis... Bon après il s'est vraiment.. Euh, il a fait vraiment n'importe quoi sur euh, son, tour, euh, son tour 1 là, où il a piécé machin, c'était horrible. <rire> c'était. Vous voyez le fameux art du trade quoi. C'est une forme de trade hein, ce qu'il a fait, une forme de play défensif. Play d'initiative. En fait, c'est un play. Le trade en soi, c'est de l'initiative. Gagner ou perdu. Bah là, en faisant ça, il a perdu l'initiative. Dommage parce qu'il avait une carte incroyable dans le match-up. Probablement la meilleure carte du Mirror d'ailleurs. Guerrier. Lich. Guerrier. Alors guerrier ça peut être la version blessure, si la version blessure c'est un peu compliqué, il bon, n'y a pas de créatures dont guerrier normalement, ou trop peu, on va prendre le board, paysan c'est super contre guerrier, on a la pièce donc l'éleveuse le... de faucon devient évidemment très très très très bonne, 35 life je pense qu'on va faire quartier T2 après on peut faire ça et ça on va faire ça on prend tout de suite le bord et on met de la pression Ça a l'air d'être vraiment un gars en lui. Hein. Poste de guet lointain, euh, dans Guerrier 35 life. Euh... Le gars bien anti-jeu quoi. Bon. Bah guerrier il y a des AOE. Euh... Ce qui nous fait perdre c'est les AOE. Va-t-il avoir ses AOE Il y en a pas beaucoup. Hein. Mais... La hache. La hache est bien parce que vous voyez, il va taper la 5-3 et comme ça. Ben, il doit tuer Paysan là, c'est une grosse erreur. Pour moi, c'est une grosse erreur. C'est pas mal le drain là. Piocher 2 ou drain le Drain, ça fait des gros bébés. Hein. Piocher 2, je pense, c'est meilleur. En fait, si on a le Garga. Je reviens là-dessus, mais. Si on a le Garga, on a gagné. Hein. Je vais faire ça là-dessus. Il n'avait pas l'AOE qui met. En fait, il faudrait qu'il ait de l'armure plus l'AOE qui met 5 atouts. Mais il faut qu'il ait de la. De la des générateurs d'armure donc là il, va, il tape là-dedans ça veut dire qu'il l'a pas il cherche des solus mais dans ce cas là il doit taper paysan hein, je pense hein. maîtrise mais il peut toujours pas ah, il, doit, il doit vraiment heure de bouclier ça c'est bien mais il doit taper paysan je pense vraiment parce qu'au prochain tour de toute façon il doit faire sa, son AOE bon c'est un peu lent tout ça quand même juste ça Bah, je vais garder, mais garder ça avec l'éleveuse. Le... Bon. Bah, le problème c'est que là on n'arrive pas à avoir la puissance sépulcrale. On n'arrive pas à avoir le petit coup de peps. Qui va bien. Oh il a bien pioché. Après, il est k Peut Je peux faire une AOE. Mais je dois pas tourner autour de la AOE. En fait, si on tourne autour de la AOE, on a perdu dans ce match. Alors il faut un petit peu mais pas trop. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que. Si vous dites bah il va forcément faire une AOE, je développe pas de board, bah en fait vous êtes vous êtes mort dans le texte. Genre vous allez jamais développer de board parce que vous allez toujours avoir peur qu'il qu génère une AOE. Ok, bonne carte. Ah, ce paysan il a fait piocher 3, 3 ou 4 cartes, mais c'est n'importe quoi Il aurait tué dès le début, franchement la game elle était même avec sa sortie nulle, il aurait peut-être gagné la partie. C'est une... dingo dossier hein, ce qu'il fait. Bah je garde le côté euh, surprise avec ça, ça et puis il y a les sépulcrales, il y a le board à gérer, bon là il va quand même le gérer, il y a le seigneur gargamoel il y a Rocara, donc là il va pouvoir gérer le board. Et il est à 15 quand même. Ouais. Fallait que ça arrive hein. Le laisser en vie autant de temps. Euh... C'est de glace hein. Bon, bah écoutez, on est quand même pas trop mal, on arrive à bien reprendre le board. Faut hein. bon, juste pas qu'il ait une autre AOE, mais. Allez, il faut qu'on trouve euh, les bouffons, les seigneurs. Rah, est... Elle est horrible cette game, on a creusé comme un fada et on n'arrive pas à le finir parce que. Dernier rempart. C'est fort, dernier rempart. Hein. On a ça, ça fait 6. Il a gagné combien d'armure son... Ah, enfin Enfin, enfin, enfin Bon, je vais pas compté, mais globalement, je savais que j'y étais. Enfin, quoi Mais elle est intéressante, cette game. Hein Parce qu'il peut mourir avant, mais finalement, on va quand même gagner. Mais voilà, ne pas tourner autour des A.O.E. Euh, c'est un message que je reçois pas mal en général quand je propose des decks comme ça, qui sont des agro-board-centric, comme le démoniste et tout. Et souvent, c'est ce match-up contre guerrier, où on me dit euh, « Rafichou, je... je comprends pas... Je... » Moi j'arrive pas à gagner contre les guerriers, euh, c'est trop compliqué, c'est parce que je pense alors c'est un angle de réflexion que je vous donne et après ça peut être d'autres choses aussi mais.. Euh démo. Regardez l'œuf. Ah il y a quand même plus de démo contrôle que de démo agro. Hein. Mais j'avoue que c'est la carte clé, un peu comme dans le mirror quoi. Bon, c'est bien ça comme main. Euh. Mais oui, c'est peut-être que vous, vous vous psychotez trop. En fait, vous tournez trop autour des choses. Et c'est important de tourner autour des choses, mais parfois, il faut aussi développer son gameplay. On est mal là. Donc voilà, ça c'est important, développer le gameplay. C'est ça qui va vous faire gagner. Si vous, vous jouez à contre-emploi votre deck parce que vous avez peur de ça ou de ça, bah en fait, autant jouer à un autre deck finalement. Bah écoutez, je suis pas mal là. En tout cas, c'est très très agressif. C'est dommage de ne pas avoir de petits bouffons affamés en main là. Provision du fléau. Bon, il faut essayer de le tuer avant qu'il puisse jouer une baguette. Si c'est une version mine. il joue baguette, ça va être trop compliqué. Prochain tour, je vais sûrement faire le gardien. Et euh... Bah je veux pas manger l'œuf. Ah non, je vais faire ça. Les AoE, elles arrivent bien plus tard. 3 T5 avec la pièce pour la Tamsin. Et encore, ça détruira pas forcément tout en fonction. Et là, c'est bien, ça me permet de setup un létal limite avec euh, puissance. Bah, peut-être pas un létal, mais puissance, je peux la faire ici. Éruption. Pas mal. La éruption, c'est pas mal. Oh waouh, bon, c'est gros là. C'est complexe. Euh, Elle veut, c'est bien veut, c'est pas mal, va falloir top decker derrière, mais veut, c'est déjà une bonne carte. Bon les AOE hein, ça nous pose problème on le sait. Il y a moins d'AOE dans cette version dans ce deck là que dans le rune de sang. Guerrier il a pas tant d'AOE que ça finalement. Mais là il est fait. Bon, il aurait pu piocher avant quand même. Vizir. On le fait quand même hein. Ça coûtera pas moins 2 mais. Bon. on a un petit board on grignote il nous faut un bouffon il nous faut du seigneur c'est pas fini tant que c'est pas fini et au tard donc il va récupérer un gardien des assemblages ma foi et nous on va récupérer un truc oui oh, note. Why not? Why not? Ah, écoute, le man, il, le man en face il est à 4. Hein. <rire> mine de rien, mine de crayon, le man il est à 4. Hein. Donc s'il ne pas mon bord, il a perdu. Gnoll. Hein. C'est chiant. Ouais, il n'est plus à 4. Ok, ok. Recycle, hein. Recycle mon œuf. par ah, une vraie carte de jeu vidéo. Ah, c'est une vraie carte, hein. Euh, non. <rire> si, c'est une vraie carte, mais là, ça marche pas. Ah, dommage. Euh. J'ai pas asphyxié, peut-être Non, il a pas de créa. Autant prendre ça. C'est 3 dégâts. Ah, c'est dur là. Ah, c'est dur là, parce qu'il y avait vraiment moyen de gagner maintenant, presque. Ça, c'est un peu lent. Après, j'ai quand même toujours un... Je grignote avec ça, hein. c'est un dégât. Boum, boum, boum, boum. Je l'ai à mort. Ouais, c'est lent. Hein. C'est quand même lent. Ouais. Il est mort là, non il y a la ruée. On peut buter la ruée, bourriner. Voilà, on, va, on, va, on va finir par la gagner cette game. Hein. Franchement. Hein. Il est à deux. On gagne avec euh, acolyte euh, squelette. On gagne avec euh, puissance. On gagne peut-être avec institutrice. Ouais, là c'est chaud. Gargamel nous met un bord énorme. Lui il est lent. Vous euh, voyez, comme quoi. Hein on a vraiment pris une sale mais. Ça c'est une 4-8 provoque, c'est un peu chiant. Bouffon, on peut tout trade in tout bouffon. On trade 4, mais je pense c'est jouable. De toute façon, il faudra le passer lui. C'est le play, hein, je pense. Hein. Un peu cher, mais. Ça reste une excellente draw dans le spot. Ça et ça. Ou juste euh, Shankrock. Bon ça et ça c'est bien. Bon. Sur le papier on a encore gagné avec ce board. Après bon là je pense qu'il va quand même gagner là. On n'a on a pas su tuer au bon le tuer au bon moment, je pense que là c'est mort mais... Sur le papier... Adieu. Bon bah il va faire plein de magie Mais il faut faire gaffe il est à 2 Après le truc il a taunt Est-ce qu'on le tue à distance Ouais avec Gargamel. Bon là il faut Gargamel, sinon c'est perdu Vous voyez là il fait, le, il, fait, il fait le barbeau là Mais sur Gargamel on a gagné hein. On l'a pas mais sur Gargamel on avait gagné Voilà on trade son board facile on est à 16 Ah franchement il, il méritait qu'on pioche Garga Ah à chaque fois il est dans il est dans le bottom hein. C'est frustrant hein. Bon là on est d'accord que c'est mort hein on n'arrivera pas à piocher assez, on va piocher une. Garde des bah, garde Ça peut nous permettre de tenir un tour. Ouais, ça peut nous permettre de tenir un tour et puis euh... et puis voilà le Garga quoi. Le fameux Garga qui fait la win. Hein. Le garga il fait vraiment la win, hein. il peut pas gérer, hein. il, y a... il y aura des 20-20. Il a à 6. Ah là il a gagné. G -g -g. Ouais gg. Dommage, dommage. On s'est bien battu mais... Il fallait un moment... Bon on était vraiment pas loin. Il était à 2. La petite puissance, le petit acolyte. Vous voyez il y avait des outs. Hein. Et pourtant on a pris une salle à eux. Et c'est ça qui est bien. C'est que vous voyez on avait ce second souffle. Et en général les deck board ils ont pas ce second souffle. Et nous on l'avait. Et on avait même entre guillemets un troisième souffle. Parce que là si on pioche le gargamel on a gagné. Euh, sur le, le troisième spot. Donc, euh, mais bon, voilà, le, le deck est vraiment cool à jouer, très sympa, très technique. Ce qui peut changer par rapport à un Zoo ou des decks qui sont finalement qui ont un, un, un skill cap qui n'est pas limité, mais qui n'est pas euh, stratosphérique. Là, on est vraiment sur quelque chose de très technique, très intéressant. Euh, sur le plan du mulligan, les match-ups, etc. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est... Euh, genre, vous faites 200 games, vous allez être meilleur que si vous en faites 150, vous voyez. Alors qu'avec un zoo euh, si vous faites 100, 150 games, en général, ça suffit pour maîtriser le deck. Bref, merci à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde